Un jardin en Australie, l'auteur Sylvie Tanette, est née en 1965 à Marseille. Elle est journaliste et critique littéraire. L'éditeur s'est grassé et le livre fait 173 pages. Dans les années 30, une jeune femme, Anne, rompt avec sa famille et la bourgeoisie de Sydney, Poursuivre son mari aux confins du désert, au centre de l'Australie. 70 ans plus tard, une autre jeune femme, Valérie, également en rupture avec les siens, vient s'établir dans la même maison qui possède un jardin à l'abandon. Le pire est cette loi du silence, cette interdiction de se raconter et surtout d'avouer ses souffrances. Dans ce roman, deux voix en alternance, pour raconter deux vies, deux époques, deux femmes qui tentent de défendre leur choix, malgré les, obs les obstacles pardon, que sont la famille, l'éloignement, la solitude et le désert. Anne, désœuvrée, va s'investir dans la création d'un jardin autour de sa ferme. Dans le conflit qui l'oppose à sa famille, elle jura de ne jamais quitter Salinasburg. De nos jours, Valérie, responsable d'un festival d'art contemporain, s'installe dans cette même maison, cette même ferme avec sa famille, notamment avec sa petite fille de trois ans, ne parle toujours pas. Valérie, qui a quitté la France, et une famille qu'elle ne supportait plus. Elle tente de s'investir dans la valorisation de ce territoire, grâce au festival, mais également en remettant en état le jardin autour de la ferme. Toutes deux, Anne et Valérie, vont s'accrocher à leur choix de vie, dont le symbole et le jardin. Anne est décédée, mais entre cette maison et son jardin. Et c'est cette alternance de deux voix, dont l'une venant de l'au-delà, qui rend ce conte si poignant. Un conte poétique, charmant, touchant, une écriture envitante et apaisante. Même si le parcours de ces deux femmes aurait pu être un peu plus étoffé, ce livre déborde d'amour et de passion. Nostalgie et douceur se mêlent. Bonne lecture